on va créer un jeu qui s'appelle Pong. La version originale date de 1972, il y a presque 50 ans. La balle rebondit sur la raquette et va de plus en plus vite et si elle touche une des lignes de but sur le côté, l'adversaire marque un point. Alors ici, on va avoir deux équipes, celle de Wissem à gauche et celle de Khadija à droite. Wissem va déplacer sa raquette avec la touche S pour monter et W pour descendre et Khadija utilisera les flèches haut et bas. Le score de Wissem est affiché en haut à gauche, c'est celui de Khadija en haut à droite. Et au centre, on affiche la vitesse de la balle. Ces trois informations changent pendant la partie. Ce sont des variables et on va les gérer comme telles dans le programme. L'utilisation par le joueur des touches SW et des flèches sont des événements auxquels le programme doit réagir, mais il doit aussi réagir quand la balle touche une raquette ou une ligne de but. Quand la balle touche la raquette de Wissem, elle doit rebondir ou repartir vers la droite avec un angle que nous choisirons au hasard entre 45 et 135 degrés. Ici, les angles sont en degrés et augmentent dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut, 0 degré, vers la droite, 90 degrés. Donc, quand la balle touche la raquette de Wissem, on va faire trois choses. Premièrement, jouer un son qui correspond au bruit de la balle sur la raquette. Deuxièmement, renvoyer la balle dans une direction comprise entre 45 et 135 degrés Et troisièmement, accélérer un peu ou augmenter la vitesse de la balle Pour raquette de Khadija qui est à droite, c'est pareil Mais la balle doit rebondir vers la gauche, donc avec un angle compris entre –45 et moins –135 degrés Quand la balle touche une ligne de but, on va aussi jouer un son L'adversaire va marquer un point et on remet la balle au centre pour faire repartir cette balle en direction de celui qui a marqué le but. Donc dans ce jeu, on aura besoin de cinq lutins, les deux raquettes, les deux lignes ou zones de but et la balle. Voilà, maintenant qu'on a décrit ce qui doit se passer dans le jeu, on va le programmer. On se connecte à Scratch avec son nom et son mot de passe, mais vous pouvez aussi télécharger Scratch sur votre PC. On va ensuite dans les projets créer un nouveau projet et l'appeler Pong après avoir activé Adobe si c'est demandé et on va l'enregistrer tout de suite. On va d'abord s'occuper des raquettes et des zones de but. Ensuite, on s'intéressera à la balle. On commence par supprimer le lutin actuel et créer un nouveau lutin en cliquant sur le pinceau pour le dessiner. On nomme ce lutin « raquette W » et on le dessine comme un rectangle de couleur rouge que l'on va faire attention de bien centrer. On le fait en cliquant au milieu du rectangle avec la croix. Ensuite, on va créer le lutin zone de but W, avec une couleur légèrement différente, et sur toute la hauteur de l'écran. Et là encore, on va faire attention à centrer. Alors quand vous dessinez, si vous voulez voir tout l'écran, vérifiez que le zoom de la zone de dessin est bien à 100%. Passons au script. Au début, quand on clique sur le drapeau vert, on va déplacer la zone de but à gauche de l'écran et demander que le lutin zone de but W aille aux coordonnées ⁇ 240 0, c'est-à-dire à gauche et au milieu dans le sens vertical. Alors, voyons ce que ça donne. La zone de but est bien placée. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour donner une autre manière de faire qui est plus pratique. C'est de mettre le lutin à l'endroit où on veut, puis de récupérer le bloc de mouvement Aléa. Les valeurs prises par les coordonnées correspondent au dernier déplacement, et comme c'est ce déplacement qui nous convient, ça évite de se casser la tête à trouver la bonne valeur de X et de Y. Vous pouvez aussi jouer sur la taille pour ajuster. Revenons à notre programme. Je vais maintenant placer la raquette. Dans le script de la raquette, quand le drapeau vert est cliqué, je déplace la raquette aux alentours de moins 220, moins 230 et 0 pour Y. J'applique et la raquette est assez bien positionnée. Là aussi, vous pouvez ajuster à la main. Je vais aussi demander que la raquette soit au premier plan. Ensuite, je vais m'occuper du déplacement vertical de la raquette avec deux événements. L'événement quand la touche S est pressée, et le deuxième événement quand la touche W est pressée. Quand elle S est pressé, je déplace la raquette vers le haut en ajoutant 15 à Y. Et quand j'appuie sur W, je la déplace vers le bas en retirant 15, c'est-à-dire en ajoutant moins 15, toujours à Y. Je peux maintenant tester les déplacements de la raquette de Wissem. Elle se déplace correctement. Donc, c'est fait pour la raquette de Wissem. On va maintenant remplir le fond, ce que j'aurais pu faire au début on va mettre une couleur de fond dans l'arrière-plan de la scène et dessiner un cercle et une ligne au milieu le dessin on va le faire avec un lutin différent parce que c'est plus facile à déplacer et à modifier je dessine un trait noir vertical que je centre avec la croix puis un cercle que je positionne également au centre et je passe au script comme c'est un objet que l'utilisateur peut facilement déplacer par mes avec la souris il vaut mieux le replacer en 00 à chaque démarrage, c'est-à-dire au centre. Donc quand on clique sur le drapeau vert, on voit qu'il se positionne au bon endroit. Et celui-là, je vais l'appeler ligne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer la raquette et la zone de but de Khadija en dupliquant celle de Wissem. Je duplique la raquette de Wissem. Ensuite, je change son nom. Et je dois aussi changer sa position. Pour la placer de l'autre côté donc au lieu de moins 230 ça va être plutôt 230 et je pourrais ajuster à la main je dois aussi modifier les touches pour déplacer la raquette ça n'est plus S et W mais les flèches haut et bas je fais la même chose pour la zone de but de Khadija je duplique celle de Wissem et je change son nom et dans le script je change sa position au drapeau vert quand je clique je vois que la zone de but de Kadija va bien à droite mais par contre il faut que je change sa couleur donc je vais sélectionner un bleu ciel et colorer avec le pot de peinture et je vais faire la même chose pour la raquette avec un bleu foncé puis je clique sur le bloc du drapeau vert pour vérifier que la raquette va au bon endroit alors maintenant testons les deux raquettes la raquette droite avec les flèches haut et bas et la raquette gauche qui marche toujours voilà c'est fini pour la quête et les zones de but. Maintenant, on va s'intéresser à la balle et voilà ce que l'on va faire. On va créer un lutin pour la balle avec une image et dans le script du drapeau vert, on va la placer au centre avec la bonne taille et au premier plan. Ensuite, on va créer des variables pour le score de Wissem, celui de Kadija et pour la vitesse. Ensuite, on va programmer le comportement de la balle quand elle touche une quête ou une zone de but. Alors on y va, on crée un nouveau lutin, on choisit l'image et on change son nom. Dans le script de la balle, au drapeau vert, on lui dit d'aller au centre, c'est-à-dire aux coordonnées x égale 0, y égale 0. Et on va aussi, avec un bloc de la catégorie des apparences, le mettre à une taille égale à 30% de la taille initiale. On va aussi lui dire de passer au premier plan pour être toujours visible au-dessus des autres objets. Pour vérifier... On clique sur le drapeau vert et on voit que la balle va bien au centre avec la bonne taille. On va maintenant créer trois variables. Score W pour le score de Wissem, Score K pour le score de Khadija et Vitesse pour la vitesse de la balle. Au départ, on va mettre les scores à 0. Voilà pour Wissem. Maintenant pour Khadija, on met à 0. Enfin la vitesse, on va l'initialiser à une valeur de 5. Alors vous voyez que ces variables apparaissent à l'écran. Je vais les ranger avec le score de Khadija à droite, la vitesse au centre et le score de Wissem à gauche. On va maintenant programmer le mouvement de la balle qui va démarrer quand on appuie sur la barre d'espace. Je remets sa vitesse à 5 et ensuite j'ajoute une boucle infinie dans laquelle je vais dire à la balle d'avancer d'une quantité égale à la vitesse. Cette quantité va changer au cours du jeu naturellement. Je vais aussi lui dire de rebondir sur les bords. Alors testons déjà ces instructions en appuyant sur le drapeau vert et sur la barre d'espace. Je vois que la balle va de droite à gauche et rebondit sur les bords. Pour l'instant ce n'est pas sur la raquette qu'elle rebondit mais on va s'en occuper tout de suite. Dans la boucle infinie on va d'abord tester si la balle touche la raquette de Wissem. Et on va faire les trois choses que l'on a dites. Premièrement on va jouer un son. Deuxièmement on on redirige la balle dans une direction aléatoire comprise entre 45 et 135 degrés. Donc, dans les opérateurs, je vais prendre le bloc qui génère un nombre aléatoire et je vais régler ses limites entre 45 et 135. Troisièmement, je vais augmenter la vitesse. Donc, à chaque fois que je touche la raquette, j'ajoute 0.5. Vous pouvez vérifier que ça marche et on va passer au cas où la balle touche la zone de but de Wissem je rajoute un test dans lequel j'examine si la balle touche le lutin zone de but W et si oui je vais jouer un son que je sélectionne dans la librairie par exemple belle. puis je le joue en première instruction du bloc qui teste si la zone de but W est touchée ensuite je ramène la balle au centre avec une commande de déplacement en 0-0 je rajoute un point au score de Kadija score K puisque c'est la zone de but de Wissem qui a été touchée. Et enfin, je fixe la direction dans laquelle repart la balle. C'est la direction de Khadija, donc 90 degrés. Alors on peut tester pour vérifier que quand la balle touche la zone de but de Wissem, un point est ajouté et la balle repart au centre dans la direction de Khadija. C'est fini pour le côté Wissem et je vais dupliquer les blocs correspondants à la raquette et à la zone de but pour faire le côté de Khadija. Je change ensuite les paramètres d'orientation qui passent de plus 45 à moins 45 degrés et de plus 135 à moins 135 degrés. Je change aussi le nom de la raquette qui est celle de Khadija et le nom de la zone de but. Je dois aussi changer le nom de la variable score puisque cette fois-ci c'est Wissem qui marque le point. Et enfin la direction dans laquelle la balle va repartir, ça sera vers la gauche donc moins 90 degrés. Finalement, je remets ces blocs dans la boucle infinie à la suite des précédents et j'ai maintenant terminé mon programme. On va pouvoir jouer et tester. Je passe en plein écran, je clique sur le drapeau vert et j'appuie sur la barre d'espace. Le jeu commence et on vérifie que la balle rebondit sur les raquettes et dans des directions aléatoires, que les buts sont bien encaissés de chaque côté et que la balle accélère. Alors, il est sympa ce jeu, mais si vous jouez un petit peu, vous verrez qu'il y a un bug et au moins deux défauts. Le bug, c'est que la balle garde sa vitesse après un but, donc ça va rapidement trop vite. Le premier défaut, c'est que les raquettes ne sont pas très réactives. Le second défaut, c'est qu'on ne dit pas aux joueurs comment jouer. Donc, une bonne manière de trouver ces défauts et ces bugs, c'est de demander leur avis à vos copains le plus tôt possible. Nous allons voir une solution pour ces trois points, mais avant, faites une pause et trouvez vous-même la solution au problème de la vitesse de la balle qui augmente tout le temps. Pour le problème de la vitesse de la balle, la solution la plus rapide, c'est de ramener la vitesse à 5 à chaque fois que la balle touche une zone de but. Donc on peut ajouter une commande pour le bloc zone de but W et une commande pour le bloc zone de but K. Vérifiez ça marche le petit inconvénient de cette solution c'est qu'on remet la vitesse à 5 à trois endroits différents dans le programme donc si ensuite on change cette valeur on risque d'oublier un des trois donc il vaut mieux créer une nouvelle variable que l'on va appeler vitesse initiale et mettre cette variable à 5 dans le script du drapeau vert ensuite on utilisera cette variable au lieu du 5 pour réinitialiser la vitesse et si jamais plus tard on veut changer cette vitesse initiale, eh bien il suffira de la changer à un seul endroit et ça c'est bien mieux. Pour résoudre le défaut de réactivité des raquettes, on va améliorer la performance en modifiant la structure du code. J'ai affiché à gauche le script actuel de la raquette de Wissem. Il comprend trois événements, le drapeau vert, la touche S et la touche W. C'est le logiciel de Scratch qui s'occupe de traiter ces trois événements ainsi que les autres. Alors ça marche, mais c'est plus rapide si on fait le test entre S et W à l'intérieur d'une boucle infinie dans un même script. Ce script tourne en permanence et l'ordinateur n'a pas à changer de contexte pour passer d'un événement à un autre. Donc ce que vous allez faire, c'est remplacer les scripts de la raquette de Wissem par celui qui est au milieu, et le script de la raquette de Kadija par celui qui est à droite. Et vous verrez ensuite que les raquettes se déplacent de façon beaucoup plus fluide. Pour le manuel utilisateur ou l'aide en ligne, on va ajouter un lutin et un script. Vous allez créer un nouveau script que vous pouvez appeler aide et définir deux costumes pour ce lutin. Le premier costume est illustré à gauche avec un rond jaune en haut et du texte en bas. Le joueur voit qu'il doit appuyer sur la barre d'espace pour démarrer et quelle touche il peut utiliser pour chaque requête. L'autre information présente dans ce costume, c'est le rond jaune. Le deuxième costume qui est au centre ne contient que ce rond jaune. Le texte explicatif a disparu pour laisser place au jeu. Alors comment ça va marcher C'est ce que nous indique le script qui est à droite avec trois événements. Premièrement, quand on clique sur le drapeau vert, le costume numéro 1 est affiché, donc on voit le manuel utilisateur. Quand le joueur appuie sur la barre d'espace, le jeu commence et c'est le costume numéro 2 qui est affiché. Donc on ne voit plus le texte mais uniquement le point d'interrogation dans son rond jaune. Enfin, dans le cours du jeu, avec le troisième événement, si le joueur veut afficher le manuel, il peut cliquer sur le rond jaune et afficher le texte ou le masquer. À chaque clic sur ce lutin, on change de costume. Voilà, alors amusez-vous bien avec vos copains, et puis comme c'est un jeu qui est sorti quand votre grand-père avait 20 ans, et eh bien vous pouvez aussi aller jouer avec lui.